...parfois est électricanalysé. Michael Darmon à Paris, merci Michael. Un dernier point sur cette journée, on s'attend à une forte participation d'étudiants ou d'enseignants, car le mouvement se durcit dans les universités. Hier soir, la prestigieuse Sciences Po Paris a été occupée par des grévistes venus des facultés voisines. Antoine Gavaud. Une banderole accrochée par des étudiants, puis arrachée par d'autres étudiants. Dans la rue, les élèves de Sciences Po Paris... À l'intérieur, les empêchant de rentrer, ceux de plusieurs facs parisiennes. Université contre grande école, pauvre contre riche, une image de la radicalisation du mouvement, dénoncée par certains. C'est carrément scandaleux. Euh, puisqu'il y a une, une horde, une cinquantaine de militants d'extrême-gauche qui ne sont même pas de Sciences Po, qui sont des gens de l'extérieur, qui sont rentrés. Si nous, on se montre solidaire euh, du mouvement aujourd'hui dans les universités, on ne cautionne pas ce genre d'action. Applaudi par certains, conspué par d'autres, la centaine d'occupants sort au bout de trois heures. Partout en France, les deux tiers des universités restent aujourd'hui mobilisés. Grève, occupation, cours à l'extérieur de la fac, profs et étudiants dénoncent toujours la loi sur l'autonomie et la réforme de la formation des enseignants. Le mouvement de protestation dure depuis un mois et demi. On en vient maintenant au débat très vif suscité par les propos du pape en visite en Afrique.